Quelle année pourrie. Plus de spectacles, plus de fêtes. Ça, c'était en 2012, l'année de mon accident. 2020, c'est notre année pourrie à tous. Mais ensemble, on peut en faire l'année de la solidarité. La vie d'après, c'est aller de l'avant.